Démérer dans ta présence, cela est plus que l'or et l'argent de ce monde. Démérer dans ta parole, cela m'a réservé une couronne de victoire. Ainsi, moi je vais, Seigneur, du reste de ma vie. Rester toujours au pied de ta croix Adorant ton Seigneur Toi les vrais créataires Oui d'aimerer Oui d'aimerer ta présence Cela est plus que l'or et l'argent de ce Oui je vais d'aimerer Jésus, tu m'as réservé une couronne de victoire. Je vais d aimer mon roi. Ta, ta présence. Cela est plus que l'or et l'argent de ce monde. Rien ne dépasse ta présence. Ta, ta parole. Croix dans Seigneur, dès moi je veux oh, le... Seigneur, Seigneur de, de ma vie, vie. reste toujours de ta, ta croix. Justice.